l'animateur ou l'animatrice qui est en stage bafa, ne va pas apprendre que à être animateur il va apprendre à vivre en collectivité euh, il va apprendre à s'ouvrir à des, des, des, des points de vue différents euh, différents de, du leur à des opinions différents euh, ils vont apprendre à débattre euh, ils vont apprendre à euh, faire des concessions dans un groupe ils vont apprendre à s'organiser collectivement et ça c'est des choses sur lesquelles on, on on se penche pas, on s'arrête pas forcément quand on va s'inscrire à une formation BAFA ou même BAFD. Je pense que c'est un peu la même logique, mais au final, quand on s'y retrouve, on se dit « putain, ça m'a quand même pas mal appris à, à être responsable euh, d'un temps de vie collective, à organiser un temps de repas, je m'attendais pas à prendre ça quand je suis venu en BAFA. » Et il y a cette notion qui, re qui ressort souvent aussi de responsabilisation, d'émancipation, voire on, on entend souvent les stagiaires nous dire « j'ai l'impression d'avoir grandi de cette expérience » et pas forcément que de tout le parcours BAFA, mais même des fois d'une formation, d'une session, parce que bah, vivre huit jours, ou vivre six euh, euh, jours euh, en internat, ou même en demi-pension, mais en, en tout cas vivre un peu en vase clos comme ça avec euh, un collectif, bah, ça, ça nous fait évoluer. Quoi.